Bonjour tout le monde, mon nom c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Euh, félicitations pour le clip, pour les gens qui ont fait circuler le fameux clip vidéo sur le fait que vous devez voter avec un crayon à l'encre et non avec un crayon au plomb, une mine au plomb, de façon à ne pas faire effacer votre vote. Puis vous savez, il y a des gens qui m'ont demandé, oui, mais qui va nous dire s'ils si l'ont effacé ou non? Euh, je vais vous dire franchement, qui vous dit qu'il ne les fasse pas, et vous, si vous votez à l'angle, si tout le monde vote à l'angle, pensez-vous que tous les, les, les votes vont être rejetés? Le gouvernement peut faire n'importe quoi. Lui, il est votre maître. Vous êtes les esclaves de l'État. Vous êtes les contribuables. Pareil comme moi. Vous payez des taxes, des impôts. Vous avez un système de santé à deux vitesses. Pourtant, euh, on a payé des taxes et des impôts depuis belle durée. Ça coûte cher à la population, ça coûte cher aux contribuables, aux familles. Donc, aujourd'hui, euh, vous vous promenez et vous entendez des, des belles histoires, des gros programmes politiques de tous les partis politiques fédéraux actuellement. Euh, C'est alléchant, mais aussitôt qu'ils vont être élus, ces gens-là, ils vont se moquer de vous carrément, ils veulent absolument rien savoir aussitôt que vous les approchez pour un cas un peu particulier, comme le mien. Le fait que j'ai été reconnu en 2004 comme étant une personne raisonnable, c'est-à-dire un être humain, en vertu de l'article 1434 du Code de civil, c'est ça, 1436, je pense, c'est ça, du Code civil du Québec. Et puis. Euh, euh, cet article-là reconnaît la distinction entre la personne raisonnable qui n'a pas de loi qui s'applique envers lui, qui n'a pas de droit, aucun droit. Il n'a pas de droit à un fonds de pension, un permis de conduire, une carte de chance maladie. Il n'y a, a aucun pouvoir, il n'y a pas d'autorité, mais c'est à lui que le gouvernement a placé tous ses actifs. Donc, ça, ça veut dire aujourd'hui, ici au Québec, on est propriétaire, si vous n'êtes pas séparatiste naturellement, là. Euh, pour l'ensemble du territoire canadien d'un océan à l'autre, on est propriétaire de 11 acres et demi de terre et de 50 millions de valeurs par tête ici au Canada. Puis 50 millions, là, on parle, il n'y a pas de billets de banque, il n'y a pas 50 millions par tête en billets de banque d'imprimer, oubliez ça. C'est tout euh, de l'argent à NSF sans provision, mais c'est quand même une valeur de 50 millions qui appartient à chaque tête ici au Canada. On est 35 millions, euh, 453 000 de population. C'est certain que dans quelques années, quand la population aura doublé, ben, au lieu d'avoir 50 millions en valeur, vous aurez seulement 25 millions, puis au lieu d'avoir euh, 11 ans et demi, ben, vous allez avoir, euh, je sais pas moi, 5 ans et 3 quarts. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, euh, je vous approche aujourd'hui pour, pour une situation un peu particulière on me refuse parce que je suis un être humain. Donc, euh, je suis une personne raisonnable sans numéro d'assurance sociale. Parce que dans la loi, une personne raisonnable n'a pas de numéro d'assurance sociale. J'en ai fait la démonstration en cour du Québec au dossier 200-22-028-373-041. Et euh, j'en ai fait aussi la démonstration en cour supérieure du Québec euh, au dossier 460 36 041 000084-046 euh, devant le très honorable juge feu Rénal Fréchette, le, le, le palais du 6 de Sherbrooke porte son nom actuellement donc euh, on me refuse euh, de voter ils ont refusé tout simplement, ils le rejettent, ils le désavouent ils déconsidèrent les jugements euh, des dossiers judiciaires que je viens de vous énoncer il désavoue ça euh, pourtant, il n'y a personne qui a interjeté appel devant la Cour d'appel du Québec pour euh, faire casser la décision du juge Godbout en Cour du Québec et la décision du juge euh, euh, Fréchette en Cour supérieure du Québec, qui est une qui est euh, la Cour supérieure du Québec. Vous savez comme moi que c'est une juridiction fédérale. Donc, c'est une Cour de juridiction fédérale. Donc, euh, ce que je fais présentement, c'est que j'ai demandé à Mme euh, Diane Prévost, qui est directrice du scrutin... Euh, pour élection Canada, ici, dans Bromiscois, de m'autoriser à, à pouvoir aller voter, mais en respectant euh, la décision des jugements en question. Donc, elle doit m'écrire une lettre dans laquelle elle accepte que Jacques-Joseph-Pierre-Antoine-Normandin, agissant comme représentant autorisé euh, pour plaider pour euh, Jacques-Normandin au dossier 200-22-028-373-041, euh, est autorisé à aussi à voter aujourd'hui à l'élection euh, du Québec, euh, à l'élection du Canada, excuse, à l'élection fédérale, euh, qui va avoir lieu euh, le 19 octobre, là, s'en vient. Euh, vous savez, c'est le deuxième télégramme que j'expédie et euh, ces gens-là ne veulent absolument rien comprendre, absolument rien. Et la distinction entre un être humain, là, pour votre information, et entre une personne physique... C'est que dans la loi sur la faillite et l'insolvabilité, la loi B3, qui est une loi fédérale de 1985, l'article 4 précise bien qu'une personne physique n'a pas d'entité, donc ça n'existe pas. Tout le Code civil et toutes les lois s'appliquent aux personnes physiques ou aux personnes morales. Les personnes morales, c'est des entreprises. Des personnes physiques, c'est des propriétés de l'État. La personne physique, c'est votre nom de famille avec votre numéro d'assurance sociale. C'est pas baptisé, ça. Même si vous dites que euh, moi, jacques joseph pierre antoine Normandin, je suis baptisé, le Normandin n'est pas baptisé. C'est jacques joseph pierre antoine qui est au masculin qui est baptisé. Le Normandin, c'est une association de personnes. Comme une personne morale est une corporation d'associations de personnes. Le gouvernement est au courant de ça, puis c'est certain que ce que j'ai gagné fait que c'est le gouvernement qui est responsable de toutes vos dettes publiques et de toutes vos dettes privées. C'est au gouvernement à payer votre maison, à payer votre voiture. C'est certain qu'on ne s'étirera pas trop trop là-dessus, parce qu'il faut quand même pas jeter un système à terre au complet, je ne suis pas un imbécile là-dessus. Ça fait longtemps que j'étudie le système, ça fait plus de 25 ans, j'ai 64 ans. Donc, écoutez, euh, je pense que j'en ai vu bien d'autres. J'ai été à la direction du Bloc québécois, j'ai été deuxième vice-président de la CSN de construction de Montréal, je fais partie du Centre d'information nationale Robert Gumilly, et ainsi de suite. Écoutez, ma feuille de route est quand même bien garnie. Donc euh, aujourd'hui, euh, je vous demande tout simplement de prendre en considération le fait que quand vous allez aller voter le 19 octobre prochain, vous votez non pas pour l'être humain que vous êtes, non pas pour la personne raisonnable en vertu de l'article 1436 du Code civil. Non, vous votez sans autorisation. Sans loi qui le permet, vous votez pour la personne physique qui est votre nom courant. Votre nom courant, là, regardez sur votre carte d'assurance sociale, c'est votre prénom, votre nom de famille puis le numéro d'assurance sociale. Et ça, c'est une propriété de l'État. Ce n'est pas une entité. Dans la loi des faillites, ils disent qu'une personne physique n'a pas d'entité. Et ça, ça rejoint la déclaration de naissance vivante, l'enregistrement de déclaration de naissance vivante du ministère de la Santé et euh, des services sociaux du Québec, qui dit qu'une personne euh, euh, citoyen canadien ou citoyen américain n'a ni race ni peuple. Donc, si un citoyen canadien ou un citoyen américain n'a ni race ni peuple, votre personne physique ne peut pas voter. Écoutez, je l'ai gagné. Et euh, tous les problèmes que ça m'a amené euh, depuis ce temps-là, depuis le 28 mai 2004, c'est épouvantable. Et vous savez que j'avais un loyer, moi, à Montréal, à Ville d'Anjou, euh, depuis 2002, qui est au nom de jean joseph pierre antoine Normandin, qui n'a pas de numéro d'assurance sociale. J'ai toujours payé mon loyer, j'ai toujours payé mon Hydro-Québec. Et le 29 juillet cette année, Hydro-Québec a coupé l'électricité en disant « vous n'avez pas de compte bancaire ». J'ai dit non j'ai dit le loyer est au nom de jacques joseph et Antoine Normandin. j'ai toujours payé à la banque, j'ai toujours payé les frais bancaires. Mais ils ont dit que l'Association canadienne des paiements a une nouvelle politique dans laquelle, si vous n'avez pas un compte bancaire, la banque est obligée de refuser votre argent en billet de banque pour payer vos comptes. Fait que le 29 juillet dernier, ils ont cassé le bail, mais ce n'est pas la responsabilité de la régie du logement, parce que la régie du logement fonctionne seulement avec des personnes physiques. Puis une personne physique, ça, ça vient de la France en 1713, c'est dans le tome 1, section 9, qui traite l'humain de meubles vifs qui se déplacent comme un animal. Parce que c'est un meuble, ils ne peuvent pas dire que c'est un humain. S'ils disaient que c'est un humain, bien, automatiquement, ils ne disent pas que c'est un meuble vif qui se déplace comme un animal. Ils, disent, ils, ils diraient carrément bien, écoutez, c'est un humain. Mais on est des objets. Tout ce qui est objet, tout ce qui est bien meuble, qu soit, que ce soit un bien meuble vif ou un bien meuble mort, est une propriété de l'État, vous êtes un esclave. Comprenez-moi bien, vous êtes un esclave. Le système, il est fait comme ça. Les politiciens ne sont pas tout au courant de ça. Il ne faut pas blâmer tous les politiciens. Les seuls qui sont au courant de ça, c'est les avocats et les juges du barreau du Québec, ceux qui ont détruit le Canada d'un océan à l'autre depuis 1877 jusqu'à aujourd'hui. Puis, euh, ils ont eu l'aide du barreau de common law de certains individus du barreau de common je ne blâmerais pas tous les les avocats et juges du barreau de common law. De la même façon que c'est certain que je peux pas blâmer tous les juges et les avocats du barreau du Québec. Sauf que ceux qui occupent les pouvoirs et les postes les plus importants, comme les Bâtonniers, sont au courant de ça. Et jamais ces gens-là vous diront la vérité. Ces gens-là peuvent faire n'importe quoi dans leur vie privée. On a vu ce qui s'est passé dans le dossier de Madame Li-Shan qui est la femme de Monsieur Marc Belmort, et Marc Belmort est au courant de tous mes dossiers. Et euh, donc, automatiquement, vous savez que euh, je pense que le travail n'est pas terminé euh, en ce qui a trait à l'enseignement que je dois publier sur Internet euh, et qui doit tout simplement être partagé par vous tous. Donc, euh, gênez-vous pas quand vous prenez un clip vidéo, envoyez ça à tous vos amis et dites à tous vos amis qu'ils le partagent à leurs amis, à eux autres aussi, à tout le monde, au Québec. C'est certain qu'il y a des gens de, de l'Europe, il y a des gens d'un de peu partout qui prennent mes clips vidéo. Euh, en dehors d'une semaine, pour votre information, le dernier clip vidéo euh, que je vous ai fait circuler, je suis rendu à 1500 personnes qui ont euh, écouté, et ça dure 12 minutes, donc j'ai hâte de voir euh, cette vidéo-là, je pense pas qu'il va durer beaucoup plus longtemps, euh, je vais terminer immédiatement là-dessus en vous disant que là, présentement, je demande à Mme Diane Prévost, je demande au surintendant, euh, au directeur général des élections du Canada, M. Marc Méran, qui est un avocat, à son adjoint Stéphane Perrault, qui est aussi un avocat, qui est son adjoint, je leur demande de m'autoriser à voter pour la personne physique Jacques Normandin, numéro d'assurance sociale 231-249-525. Alors que moi, Jacques-Joseph et Antoine Normandin, je n'ai pas de numéro d'assurance sociale. C'est ça qui fait la distinction entre un être humain et une personne physique, c'est-à-dire une personne juridique. Donc, souvenez-vous bien de ça. Un être humain n'a pas de numéro d'assurance sociale, puis on lui a enlevé tous les pouvoirs et tous les droits. Qui sont de nature euh, qui appartiennent à l'être humain. N'oubliez pas que vous allez élire un gouvernement, non pas pour qu'il se serve de vous, mais c'est vous qui êtes censé être capable de vous servir de votre gouvernement. Il est là pour vous servir, pas se servir de vous. J'étais à la direction du Bloc québécois, je sais ce qu'il en est. Écoutez, ils s'en vont. Je vais me répéter là-dessus, mais ils s'en vont euh, euh, ils veulent se faire élire à Ottawa alors que vous savez comme moi qu'on n'a pas signé la Constitution du Canada en 1982 et tous ces députés, tous ces candidats du Québec qui se présentent pour toutes les partis politiques à Ottawa euh, pour qu'ils aller voter le 19 octobre prochain ben, tous ces gens-là doivent prêter serment de respecter la Constitution du Canada qu'on n'a pas signée. C'est ça l'accord secret du Lac-Mitch que personne n'a voulu vous faire comprendre. On appelle ça du caviardage. Et vos politiciens vous trompent à tour de bras. Puis ici, le Québec, écoutez, on n'entend pas le Parti libéral parler de ça, on n'entend pas Québec solidaire parler de ça, euh, on n'entend pas euh, les partis parler de ça. Par contre, j'ai un parti, là, présentement, là, euh, qui, je pense, qui commence à écouter pas mal davantage que je fais, c'est la CAQ. OK? Euh, donc, euh, de François Legault, je pense que c'est un parti qui peut être intéressant. Je demanderai aux gens. Euh, de s'arrêter davantage de ce parti-là, bien que l'Assemblée nationale est complètement anticonstitutionnelle, illégale. C'est une législature unicamérale qui est complètement dehors de toute constitution. Et n'oubliez pas que le Québec a une constitution, c'est la loi 20.2 de l'an 2000 qui n'est pas respectée. Donc tous les dossiers judiciaires actuellement qui sont devant les tribunaux judiciaires depuis 2000, depuis l'an 2000, commencent par Canada, province de Québec, alors qu'ils doivent écrire « État national du Québec » en vertu de la loi E20.2 qui a fait du Québec un pays. Et euh, ce pays-là, il est démontré dans le Code civil baudouin renault euh, de 1997, 1998. Et euh, c'est bien écrit que le Québec... Euh, et le premier pays après, avant les Pays-Bas, à, à recodifier sa loi civile. Puis je vous donnerai des informations là-dessus éventuellement un peu plus tard. Je vous remercie beaucoup. Donc aujourd'hui, mercredi, le 7 octobre, euh, prenez mon vidéo et partagez-le le plus rapidement possible. Bonne journée. Je vous aime.